Alors pour, pour produire une graine, pour pouvoir la manger avant, il faut il y a une opération très simple, il faut la déshabiller. C'est-à-dire que toutes les graines poussent dans une enveloppe et c'est ce qu'on appelle le décortiquage. Le décortiquage, euh, soit il se fait à la moissonneuse batteuse, dans le champ, soit il se fait en atelier. Et quand il est fait en atelier, euh, ben on peut récupérer la balle pour en faire plein de choses. Euh, quand on décortique, on sépare donc le, le grain de son enveloppe et dans dans la balle, dans l'enveloppe, euh, il va toujours rester un peu de grain. Et si on nettoie cette balle, euh, bah du coup, on va la transformer en un matériau qui est intéressant et qui peut être valorisé, notamment en, en isolation.